Bonjour, ici Jean-Luc Henry de Révolution Fermentation. Donc, je vais vous expliquer comment aromatiser un kombucha pour faire un kombucha hibiscus églantier. Donc, vous avez besoin, premièrement, d'un kombucha. Ça fait une dizaine de jours qu'il fermente et là, il est prêt. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré la mer de kombucha. J'ai retiré le kombucha pour la prochaine recette et je me retrouve avec un 3 litres de kombucha. Donc, 3 litres de kombucha. Vous avez besoin, au niveau des ingrédients, de 2 cuillères à soupe d'églantier et deux cuillères à soupe d'hibiscus. Euh, là, j'ai pris du, hein, du cœur d'églantier, mais vous pourriez aussi prendre des pétales d'églantier. Les deux sont très très bons. Vous avez besoin d'eau chaude et de bouteilles pour embouteiller. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va infuser l'églantier et l'hibiscus avec de l'eau chaude pendant une vingtaine de minutes. Tout simplement, vous versez ça, l'eau chaude dans votre contenant. Là, l'hibiscus et l'églantier vont infuser pendant une vingtaine de minutes. Mais, pour la vidéo, J'en ai déjà infusé tout à l'heure, il y a 20 minutes. On se retrouve avec euh, hibiscus et lentilles. Notre tisane est prête, est prête à être versée dans le kombucha pour l'aromatiser. Donc vous versez tout simplement là-dedans. C'est vraiment super important que votre tisane soit tiède. Vous ne voulez pas ébouillanter le kombucha. C'est vivant à l'intérieur, il y a des levures et des bactéries. Et euh, elles sont responsables pour... Euh, les effets bénéfiques de votre kombucha, mais aussi qu'ils soient pétillants si vous la, les, boutin, les bouillantez, eh bien ça ne marchera pas. Donc vous attendez que votre tisane soit tiède, vous versez à l'intérieur et ensuite on fait tout simplement mélanger un petit peu. C'est très important quand même de bien mélanger, euh, ne pas oublier cette étape parce que sinon euh, vous risquez d'avoir plein de levure au fond et donc certaines bouteilles vont se retrouver avec plein de levure, d'autres bouteilles avec moins de levure. Ça risque de, hein, de faire en sorte que hein, certaines seront plus pétillantes que d'autres. Une fois que c'est fait, vous embouteillez tout simplement. Et je vais montrer avec cette bouteille-là. Ce qui est bien dans l'embouteillage, c'est de monter par abord, mais on laisse généralement à peu près 4-5 cm de pouce hein, d'air hein, libre. Et vous fermez. Là, vous gardez vos, hein, vos bouteilles à température pièce pendant 3-4 jours, à peu près, puis frigo. Ça sera de, normalement suffisamment pétillant. Mmh. C'est super bon. C'est un kombucha qui, qui se prête bien, pas mal à, à toute saison. Moi, je l'aime vraiment beaucoup pour, euh, pour le printemps, ou la fin de l'hiver, la Saint-Valentin. C'est vraiment super. Donc, euh, c'est un légèrement acide. Il y a un petit peu, il y a quelque chose avec euh, l'hibiscus. Bon, super. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On a plein d'autres vidéos sur comment faire le kombucha ou d'autres fermentations. N'hésitez pas à vous inscrire sur notre, sur notre page euh, et euh, bonne fermentation.